Bonjour à tous, c'est Aeron. Aujourd'hui comme gameplay on se retrouve avec une rediffusion d'un live que j'ai fait où je suis monté en solo avec 90 sur Dare avant de me suicider parce que je devais partir en vacances et je pouvais pas continuer la partie. Donc je vais vous commenter ça assez rapidement, vous donner un peu ma stratégie et quelques conseils pour si vous voulez tenter un record sur cette map. Dare is a c'est une très bonne map pour tenter des records, elle est assez simple, si vous commencez je vous la conseille. Le setup est assez rapide à faire et assez simple. Il y a de grands espaces pour tourner et il y en a plusieurs. Le seul problème, c'est les Panzers. Pour le setup, vous êtes assez libre en fait. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Moi, personnellement, euh, jusqu'à la vague euh, 40-50, je jouais avec trois armes. J'avais euh, l'arc du loup, une Eye Maker améliorée avec euh, feu d'artifice et une euh, Vesper pour pouvoir acheter des balles juste à côté. Avec euh, Deadwire, donc câble HS, parce que c'est assez efficace, un peu moins que au fourneau mais ça reste quand même efficace et ça a beaucoup moins de cooldown, donc c'est plutôt rapide, parce que le but c'est juste d'être le plus rapide possible en fait. Hein. Euh, ouais, niveau arc, je vous conseille largement l'arc du loup, vous avez l'arc électrique qui est bien aussi, mais l'arc du loup en fait, vous allez pas vous en servir pour tuer les zombies, vous allez vous en servir si jamais vous vous faites bloquer. Il est très très fort pour ça cet arc, parce que dès que vous vous faites bloquer, comme vous voyez dans le gameplay... Dès que je vois que je peux potentiellement me faire bloquer, je le sors et il suffit que je tire par terre et je suis tiré d'affaire en fait, donc c'est très très fort. Niveau amélioration d'armes, donc je vous conseille largement un câble à chaise sur une mitraillette que vous achetez sur un mur à côté de vous pour pouvoir racheter des balles euh, entre les manches et même après à partir de la vague 80 euh, pendant les manches. Pour ça il suffit de faire un petit tour, euh, je vous montre ça sur le gameplay. Niveau amélioration du coup, donc câble à chaise. après vous avez soit au fourneau... Soit feu d'artifice que j'aime beaucoup parce qu'il est rapide et qui tue vraiment en masse. Et vous avez aussi infection que j'aime un petit peu moins. Niveau atout, je peux pas tellement vous conseiller parce que moi-même je savais tellement pas quoi prendre comme, euh, comme atout. J'ai fait quasiment la moitié de la partie avec seulement 3 atouts. En me disant ouais euh, je veux pas prendre n'importe quoi et tout ça. Du coup bah, au final j'ai rien pris. Sinon euh, bah, vous prenez un quick revive, vous prenez masse de ça c'est la base. Et après... Euh, vous pouvez prendre soit énergie, soit double coup pour faire proc plus vite les effets des armes améliorées, soit le sanglot de la veuve, soit passe-passe. Sachant que le, le sanglot de la veuve est très très dur à avoir, très contraignant, du coup je l'ai pris une fois, après je suis mort je ne l'ai pas repris, ça m'a fait chier. Vous pouvez l'avoir que dans l'arbre Wonderfiz, et c'est là tout le plus rare de la map. Donc ça, ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps, j'ai pris genre 100 000 points je crois pour l'avoir. Je vous recommande fortement de choper les singes dans la boîte pour euh, si jamais vous tapez une down, c'est très utile pour reprendre les atouts. Et niveau bonbon, je vous conseille euh, devant tout le monde le centre zombie qui est super pratique si vous faites euh, vraiment bloquer et que vous ne pouvez pas vous en tirer avec l'arc. Ou alors euh, partout sauf ici, pareil si vous faites bloquer, des atouts de munitions, bon c'est pas hyper utile mais si vous avez plus de balles d'arc, vous êtes vraiment pas bien pour tourner parce que si vous faites bloquer vous êtes mort. Donc ça peut être utile un bonbon munition dans ce cas là. Donc moi je tourne en face de la salle de contrôle, j'aurais aussi pu tourner au rayon de la mort mais je sais pas c'est un spot que j'aime bien. Ce que je fais en fait c'est que je me sers des Ragnarok à chaque fois que je fais des tours et que je vois qu'il y a des zombies qui, qui arrivent comme vous pouvez voir là sur le, sur le gameplay. Qui arrivent et je vois qu'ils vont me gêner ou qu'ils vont me bloquer et que je suis pas bien. Bah je sors les Ragnarok, je fous un coup ou deux histoire de tuer tout le tas et je les range tout de suite histoire qu'ils se rechargent vite après que quand vous les, quand vous les rangez, il n'y a pas besoin de recharger toute la barre. Et du coup, vous pouvez faire ça assez souvent, dès que vous voyez que vous allez vous faire bloquer. Et c'est vraiment très très pratique. Comme je vous l'ai dit, le principal problème, c'est les Panzers. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit, dans les basses manches, vous les tuer à la Haymaker. Donc c'est pour ça que j'avais pris une Haymaker, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est risqué, c'est chiant, c'est long et ça coûte beaucoup trop de balles. Euh, surtout quand vous êtes en, à plusieurs joueurs, il y a beaucoup trop de Panzers. Du coup, la solution vraiment que je vous conseille de faire, c'est pas de, de les stun avec les Ragnarok au rayon de la mort, de leur tirer dessus et tout ça. C'est d'aller directement à la fusée, vous tournez avec le Panzer et toute la vague à la fusée en attendant un test de fusée. Et quand il y a un test de fusée, vous attendez le dernier moment, vous jumpez dans la Wondersphere et le Panzer va se faire one shot par, la, par le décollage de la fusée en fait. Ça peut paraître chiant comme euh, technique, mais la pre le premier record que j'ai fait avec OMP, on jouait à deux et on, on les tuait à la E-Maker. Et on prenait genre, je sais pas, on prenait 15, euh, les manches nous prenaient genre au moins 15 minutes. Et vu qu'il y a des tests de fusée genre environ 5 minutes, toutes les, toutes les 5 minutes en moyenne je crois, bah c'est pas si long que ça d'attendre un test de fusée, du coup c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Par contre si euh, vous devez partir à la Wondersphere dès le début de la manche, si vous entendez les Panzers, vous foncez direct. Et surtout, vous rentrez dans la Wonder Sphere, vous vérifiez que le test de fusée n'est pas déjà en cours et que vous pouvez bien jump euh, à l'endroit de la fusée parce que c'est ce qui nous arrive arrivé avec Wimpy, on est mort comme ça, vous avez sûrement vu la vidéo de l'escape qu'on a mis juste avant. Et si le test est en cours, vous vous barrez immédiatement, vous faites des tours de la map avec les Panzer derrière vous en attendant que le test se termine. Voilà, je pense avoir tout dit, je voulais remercier tous ceux qui m'ont suivi pendant ce live, même si c'était à minuit et que j'ai prévenu genre une demi-heure avant. Avec Wempi, on va essayer de faire une série où on fait des records sur toutes les maps de Black Ops 3, donc ce sera en live et sûrement rediffusé sur YouTube, et on fera aussi euh, une série où on fait tous les secrets de, euh, de Black Ops 3, mais ce sera pas forcément rediffusé sur YouTube, sauf si ça vous intéresse et que vous nous le demandez. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Iron, allez, ciao tout le monde